Dans quel domaine travaillez-vous Je travaille dans le domaine du sport. Je suis responsable du de séries des sports de la ville de Morlaix depuis maintenant euh, plus d'une dizaine d'années. Vous avez déjà fait un, quelque chose d'autre euh, avant ce métier Alors, je suis depuis plus de 36 ans à la ville de Morlaix. Ça fait de nombreuses années. Et effectivement, j'ai commencé euh, comme euh, agent d'enquête bacmestre, donc en bas d'échelle, tout en bas. et... et donc j'ai grandi, après, après cet emploi, j'ai été affecté au service des élections mmh. pendant quelques années, ensuite j'ai changé de service, j'ai fréquenté. J'ai été affecté au service du logement, là aussi pour plusieurs années, j'ai évolué vers le métier de l'aide sociale, un métier assez intéressant, complètement différent, je n'avais pas du tout euh, connaissance, mmh. Et après quelques années encore, euh, la possibilité d'entrer de, de, de, et de suivre une formation euh, sportive s'est présentée en tant qu'éducateur sportif. Donc j'ai obtenu des diplômes qui m'ont permis d'intégrer cette filière. Est-ce que vous avez fait des études particulières du coup Je suis allé jusqu'au brevet des collèges. Après le brevet des collèges, je, je me suis orienté vers une classe BEP, CAP, donc pour entrer dans la vie active. Et suite à cette, à l'obtention de tes diplômes, euh, je suis allé au service militaire. C'est une chose que vous ne connaissez pas, qui n'existe quasiment, qui n'existe plus. Apparemment, on va le refaire dans quelques années. On en années. parle, effectivement. Suite à cette période, j'ai su rentrer dans ma famille. Et la question de trouver un emploi, c'est de manière évidente posée. Et donc j'ai recherché, j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé à la poste, j'ai travaillé aux huîtres, euh, j'ai travaillé tout ce qui pouvait me rapporter un peu d'argent et me, me confronter à la réalité du terrain, du, de, trouver, de trouver un emploi. J'ai passé des concours et c'est le concours de la mairie qui s'est présenté le premier avec une réponse favorable et j'ai dit oui. Et à euh, quoi consiste votre travail alors mon travail, comme on le voit autour de nous, sont les équipements sportifs. Donc il y a un certain nombre de terrains de football donc, ou de rugby maintenant. Il y a les sports de salles, on, en a, si on a cinq salles, nous avons des terrains de tennis. Enfin vraiment une activité sportive à Morlaix qui est assez importante. Donc on doit mettre en sécurité tous ces bâtiments, les entretenir aussi puisqu'il y a des gens qui les fréquentent, des salistes. Euh, et puis il faut que les gens qui puissent pratiquer, pratiquent en toute sécurité. Donc on doit entretenir, mais aussi mettre tous les bâtiments en sécurité pour que les gens puissent faire leur activité sportive en toute sécurité. Très bien. Et puis il y a les scolaires aussi. On ne les voit pas, parce qu'habituellement, il y a tous les lycées, les collèges. Et ça grouille, il y a beaucoup d'établissements de, de, de, de, scolaires qui fréquentent les, les équipements sportifs. Est-ce que votre travail est difficile Pardon. C'est un plaisir. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois beaucoup de, beaucoup de choses, des tensions, on n'est pas d'accord, il faut prendre des décisions qui ne sont pas dans le sens des, des utilisateurs. On surveille, on, on leur met des, des contraintes, mais de toute manière, les gens viennent faire des, act des activités sportives en, en, sportives en dehors de leur temps de travail, donc de manière générale. Les gens sont plutôt agréables. Ils viennent avec le sourire parce qu'ils vont faire du football ou parce qu'ils vont faire de l'escalade. Donc on n'est pas là. On est en face des gens qui sont plutôt heureux de, de, de venir nous voir. Donc euh, c'est plutôt agréable.